situation est idéale pour lancer une nouvelle vidéo Je me laisse passer lui Merci bien Salut tout le monde, j'espère que ça roule, que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi ce que vous avez fait de votre week-end en commentaire Moi euh j'ai fait, bah rien du tout ouais vendredi c'était férié donc euh, repos tranquille je me suis pas mal promené ce week-end samedi soir match du 15 de France hier soir match du 15 de moi euh, voilà j'ai eu match de rugby je me suis probablement pété le petit doigt il est tout violet, tout dégueulasse et ça va te vous montrer j'ai du mal à le plier mais en même temps comme les côtes, <rire> putain décidément je pense pas que ce soit pété, pété parce que j'arrive un minimum à le bouger et tout tu vois, mais bon, enfin pour l'instant on va pas faire plus d'examens que ça dans la mesure où c'est supportable j'avais peur en mettant le gant. Le fait est que je peux pas m'en servir pour embrayer mais avec le gant ça le fait. Et donc voilà, nouvelle semaine de boulot. Rien de fou cette semaine. Je crois si on a une réunion euh... mercredi. mercredi je crois. Puis on va essayer d'aller à l'entraînement jeudi et voilà quoi. Vamos Ah si je bosse un peu au zénith ce week-end. Je pas regardé quels sont les artistes. Mais on va aller au Zénith de Paris pour ceux qui découvrent la chaîne. peur, lui il est déjà très engagé. Ouh ça a cogné. Camion voiture ça a cogné. Bon bah charger mes roulants ce périphérique ce soir. C'était un plaisir. C'est un tableau vivant et mal éduqué. Allez, au boulot maintenant. Oh là là, il y a 1700 trucs qui se sont ajoutés demain, en fait. On a, euh... à midi, j'ai l'anniversaire surprise de ma bosse. on fait un petit pot. Euh repas surprise machin dans les open space à 15h j'ai une réunion avec la direction euh, qui vont réaménager le bâtiment en flex office c'est à dire que vous savez là c'est des open space donc en fait c'est des bureaux euh, on partage les locaux sur les différentes équipes mais chacun a son poste fixe assis et tout et là le but c'est de faire des zones mélangées où chacun s'assoit où il trouve, où il peut machin et tout, mais bon, on n'est pas hyper ravi quoi. et donc on est censé discuter de ça, j'ai mal au doigt, en fait je peux pas le plier, donc quand je passe mes rapports, je fais ça et ça, ça me fait mal, donc je suis obligé de faire ça pour tirer les... je tire toute la main carrément pour passer les rapports ce qui est pas pratique du tout on va faire les choses bien, petit dépassement par la gauche Faire les choses bien ça veut rien dire Et ils n'ont que ça à la bouche Il a la police T'aggolent pas là. Flash, flash, flash ou quoi Ouais. 2, 3. Même pas. Les deux derniers avaient assez ralenti. Comme nous mon pote. On était bon sinon. Bon bah ben voilà, désolé, c'était expéditif comme retour. Mais il fait froid, j'ai mal au doigt et je suis pas envie de me lever demain. Bon. Merci d'être resté jusque là, à demain, partagez, commentez, mettez un petit pouce.